Il arrive très souvent que, faute de motivation, l'élève résiste à s'engager dans un apprentissage qui se trouve pourtant dans sa zone proximale de développement. Les motivations d'apprendre forment la deuxième condition indispensable de l'engagement dans une activité. Elles déterminent la sélection du but à poursuivre et le degré d'attention à lui consacrer. Il y en a de deux sortes l'intérêt de l'apprentissage et son utilité. L'intérêt perçu de l'apprentissage est une motivation intrinsèque. L'élève agit par plaisir ou pour relever un défi personnel et non à cause d'incitation, de pression ou de récompenses externes. La récompense de l'activité réside alors dans le simple fait de savoir, d'avoir acquis une compétence nouvelle, par exemple, la motivation intrinsèque relative à une tâche se reconnaît au choix d'accomplir ou de continuer d'accomplir la tâche librement une fois qu'elle a été proposée. La motivation extrinsèque, en revanche, fait choisir l'activité pour des raisons indépendantes de son intérêt propre. Par exemple, pour faire plaisir à ses parents ou à l'enseignant, réussir un contrôle, avoir une bonne note ou gagner de l'argent. Lorsqu'un exercice est proposé aux élèves, les motivations intrinsèques d'effectuer cet exercice sont de loin préférables, du fait qu'elles permettent aux élèves de jouir de l'activité, du seul fait de son intérêt, et d'engager librement une attention plus soutenue à l'apprentissage. La curiosité, l'envie de comprendre, le rapport entre des connaissances éparses, le plaisir d'acquérir de nouvelles compétences comme la lecture, les langues étrangères, ou le plaisir d'expliquer à un autre élève ce que l'on a compris, font partie des motivations intrinsèques qui peuvent être favorisées par la conception et la présentation des activités. Les exercices intrinsèquement motivants sont toujours situés dans la zone proximale de développement, à mi-chemin entre ce qui est trop facile ou trop compliqué. L'enseignant doit cibler un exercice de la bonne difficulté appelé « difficulté désirable ». Un exercice trop simple le rend ennuyeux, c'est-à-dire peu motivant. Un exercice trop difficile engendre une baisse de motivation. Les exercices très structurés sont motivants parce que les élèves résolvent les difficultés pas à pas et en retirent un sentiment d'auto-efficacité intellectuelle très plaisant. Le sentiment d'auto-efficacité consiste dans la confiance que l'on a dans sa propre capacité d'atteindre son objectif. L'auto-efficacité ressentie par un élève influence le niveau de son engagement dans une tâche, sa vulnérabilité au stress, la persistance face aux difficultés et le développement de ses compétences cognitives. C'est donc l'une des motivations les plus précieuses à cultiver chez les élèves. Maintenant vient évidemment le problème. Comment présenter les tâches qui ne sont pas immédiatement attirantes L'une des méthodes intrinsèques consiste à expliquer aux élèves que certaines tâches a priori non attirantes font partie des moyens d'acquérir une compétence élevée dans un domaine donné. Par exemple, on peut expliquer aux élèves et à leurs familles que les mathématiques sont essentielles pour toutes sortes d'aptitudes et d'opportunités professionnelles. On présente alors l'exercice proposé dans la perspective du but de maîtrise qui est poursuivi à travers lui. Les élèves suffisamment confiants en eux-mêmes pour percevoir la difficulté comme un défi à relever sont sensibles au but de maîtrise. Ils peuvent être intrinsèquement motivés par ce défi. Tous les élèves, malheureusement, n'ont pas un niveau de confiance en eux-mêmes suffisamment élevé pour adopter un but de maîtrise. En l'absence d'un but de maîtrise, les motivations extrinsèques sont incontournables pour que les élèves s'engagent dans l'activité proposée. Deux types de motivations extrinsèques sont ordinairement exploités à l'école. L'un consiste à mettre en avant un but de performance. Par exemple, l'exercice est présenté comme faisant partie de ceux qui seront utilisés lors du prochain contrôle. La motivation de réussir à l'examen ou l'envie d'avoir une bonne note peuvent permettre aux élèves de faire l'effort d'attention requis par l'exercice ou l'apprentissage. Même si le but de performance peut être associé à un but intrinsèque de savoir, il en est très souvent dissocié. Les élèves qui ont des buts de performance tendent à être plus rapidement découragés par leurs échecs. Ils basculent alors vers l'autre type de motivation extrinsèque, le but d'évitement de performance. L'élève qui redoute un échec à l'examen ou la possibilité d'une mauvaise note, tend à rejeter la situation d'apprentissage concernée. Les buts de maîtrise consistant à acquérir une nouvelle compétence permettent des taux de réussite plus élevés que les buts de performance et les buts de performance que les buts d'évitement de performance, en particulier pour les élèves les plus faibles. Le caractère anxiogène de la représentation de l'échec possible tend à réduire radicalement l'effort d'apprentissage dans les exercices non attractifs. Donc en conclusion, les notes ne sont pas à recommander, en particulier en cours d'apprentissage. Un autre type de motivation extrinsèque mérite d'être pris en considération par l'enseignant parce qu'il peut avoir un rôle puissant, soit positif et facilitateur, soit négatif et aversif dans l'engagement des élèves. L'image de soi, celle qui est liée à des représentations sociales telles que le genre ou le milieu d'origine, est associé à tout un ensemble de stéréotypes sur ce que les gens comme moi font ou désirent faire. Les élèves des milieux favorisés bénéficient du fait que les apprentissages scolaires sont dans la continuité de la culture familiale. Les élèves de milieux modestes, en revanche, peuvent estimer que tel apprentissage n'est pas pour eux parce qu'il ne correspond pas aux activités typiques menées dans leur entourage. Ils peuvent alors choisir de poursuivre d'autres buts pendant qu'ils sont en classe. Par exemple, ils peuvent chercher à se protéger des humiliations en créant des alliances. Ils peuvent planifier ce qu'ils feront à la sortie ou rechercher une information sur un sujet non scolaire auprès d'un camarade. Ce sont là des buts cognitifs ou socio-cognitifs qui sont importants à d'autres égards. Car à l'école, les élèves apprennent aussi à se comporter dans le groupe à y trouver leur place, à devenir populaire, etc. De manière générale, les buts sociaux peuvent, selon les cas, servir les buts d'apprentissage ou leur faire obstacle. Par exemple, l'attention à la visibilité sociale diminue l'attention à la tâche, tandis que le sens de ses propres responsabilités en tant que membre d'un certain groupe élève le consentement à l'effort d'apprendre. L'enseignant doit donc être attentif aux interférences potentielles et utiliser les buts sociaux chaque fois que c'est possible, plutôt que de les ignorer ou de les combattre. Nous reviendrons dans le prochain module sur les motivations socio-cognitives parce qu'elles découragent souvent les élèves concernés, indépendamment des dispositions cognitives réelles qui peuvent être les leurs. Choisir son but Adopter une stratégie pour l'atteindre, puis s'engager dans l'action choisie, sont les étapes obligées de tout contrôle de l'activité. Ces étapes relèvent du pouvoir apprendre en conjonction avec le vouloir apprendre. Elles renvoient à ce qu'on appelle le contrôle de la cognition, mais le contrôle a besoin aussi de disposer du retour d'expérience que l'activité réelle permet de produire. Cette évaluation de l'apprentissage est au cœur des capacités métacognitives proprement dites. Elles feront l'objet du prochain module.